Mon endroit préféré sur Terre, bah, il est derrière moi. Il a. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Beauchet, j'ai 28 ans et je fais partie de l'équipe de France de Ski en e sport. Je suis née avec une agénésie de l'avant-bras gauche ce qui fait que j'ai un bras plus court que l'autre. Le ski m'apporte un épanouissement au quotidien, c'est vraiment ma passion et je suis heureuse de pouvoir en vivre. J'ai gagné 8 médailles d'or ou médailles d'argent, 22 titres en championnat du monde, 102 victoires en Coupe du Monde et 8 gros globes de cristal. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la compétition, je pense que c'était l'envie de me dépasser et de repousser mes limites. Je dois me réinventer à peu près toutes les années, à chaque fois que je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je continue, pourquoi est-ce que je me relance dans une saison. Alors, le partenariat avec la Société Générale, c'est une belle histoire qui a débuté à mes tout débuts et ça m'a amené toujours une, une immense sérénité dans ma carrière. Le conseil que je donnerais à des jeunes qui veulent se lancer, c'est de se faire plaisir parce que c'est un moteur de toute performance. We'll